La papote, la papote, Mais la papote. On va parler humain, psychologie, nos cerveaux qui luttent, nos vies sans sens, nos failles, nos doutes, nos grimaces, nos... Les gens, nos... les troubles, vous, nous, le couple, les femmes, les hommes, le genre et le non-genre, nos mots, nos talents. A tout de suite Bonjour et bienvenue à La Papote. Oui, ici, tu es au bon endroit pour papoter. Et oui, bon, dans un premier temps, c'est vrai, c'est surtout moi qui vais papoter. Oui, parce que toi, tu m'écoutes ce que je dis Enfin, tout ça, ça peut s'appeler un échange. Ici, nous allons papoter des êtres humains que nous sommes. Nous allons papoter de nos cerveaux, de nos cœurs. Oh, mais que dis-je De nos corps, peut-être Des êtres vulnérables que nous sommes. Pourquoi vulnérables Mais parce que nous allons tous mourir. Oui, même toi, tu vas mourir ce qui est sûr, c'est que la vulnérabilité, c'est comme un petit papillon dans un pamplemousse. Bon, il serait peut-être temps de lancer le sujet du jour. L'hypersensibilité, premier chapitre. L'hypersensibilité, c'est tous nos sens, bien éveillés, en éveil ou en éveil, bien bien éveillé. Tout est plus intense. Tout est plus intense. Lui, l'odorat, la vue, le toucher et le goût, tous ces sens sont, vous comprenez, bien plus intensifiés. Le Ah, Vous voyez, ça c'était pour illustrer euh, l'intensité. Ça c'était l'intensité avec laquelle, par exemple, on va écouter une musique. Voilà, c'est avec beaucoup d'intensité, parce que ça nous intensifie. Voilà, je pense que le propos est simple. On va passer tout de suite au deuxième chapitre. Car l'hypersensibilité, malheureusement, ce n'est pas que ça. Voilà. Voilà. L'empathie, se mettre à la place de « toi, c'est moi, moi, c'est toi » ou se mettre à la place de « toi, moi, lui, elle ». D'accord C'est d'avoir de l'empathie, c'est de ressentir ce que les gens ressentent, mais de manière encore toujours trop intense. En toute simplicité, tu vois, si toi, tu te fais opérer du genou, moi, je vais avoir mal au genou pendant 15 jours. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de m'en parler. Bah qu'est-ce que tu fais J'ai regardé un reportage où il y a des gens qui vivent dans des petits igloos. Hypersensible, c'est d'avoir besoin. De se retrouver avec soi-même. De faire le point. Avoir besoin de se recentrer. Avoir besoin de solitude. Avoir besoin de lien avec le sens. Mais où est le sens Mais où est, où il est le sens mais quel, est, mais quel est donc le sens de l'existence Ah, telle est la question. Être insensible, sensible, c'est avoir besoin de temps pour répondre à ces questions qui n'auront forcément pas de réponse. Car elles C'est ça le problème. J'ai l'impression que je suis venue ici pour susciter de l'admiration. Mais pourtant, personne n'a l'air vraiment concerné. Et pourtant, je reste la seule référence à l'homme. Si toutefois, vous aviez décidé de vous en sortir, évidemment, mes émotions sont reliées à un ventilateur. Ah oui, c'est oppressant. Je reste un poète assis sur le rebord d'un morceau de gruyère, dans le petit trou. Tel un poète des orifices. Oh, et tiens, si je faisais de la confiture bio, et eh oui, en ce moment, ça marche bien ça. Oui, le bio, oh, le bio. où je vais trouver les fruits. Mmh. Oh, je sais, je vais les acheter à l'idole et je vais dire que c'est des fruits de mon jardin. <rire> et oui. cette mouche là, fou là là, est-ce que j'ai le droit de tuer cette mouche Non, c'est trop injuste. Elle ne sait pas qu'elle fait du bruit. 40 ans. 40 ans. Euh, fouf, souvent 40 ans, c'est une euh, reconversion professionnalisante. Euh, oui, on devient plus professionnaliste. Ou, euh, je pourrais me reconvertir euh, peut-être dans la céramique. Oui, oui, j'ai toujours aimé. Oh, le retour à la terre, c'est poétique. La terre, au bout C'est mon livre qui va me sauver. Je vais devenir écrivain. Oui, non, pas comme ceux qu'on n'édite jamais et qui trouvent l'inspiration dans l'alcool. Oh, mon Dieu, suis-je alcoolique Non, je n'ai pas bu aujourd'hui. Bah encore eux, il est 8h du matin. Les vacances, les vacances. Est-ce que j'ai pensé aux vacances Oh, j'ai pas envie de prendre l'avion. Non, non, non, j'ai pas envie de prendre l'avion. Mes yeux sortent de leurs orbites, ça me fait exploser les sinus. J'aime pas la pression, j'aime pas la pression, oui. Le confinement, le confinement. J'ai ma petite théorie, oui, oui, oui. Je suis sûr que s'ils nous empêchent de nous réunir le soir, c'est parce qu'ils savent très bien que le soir, on a plein d'idées pour faire tomber la tête des dirigeants. Oui, très souvent, c'est pour ça, oui. Enfin en même temps, le lendemain, on oublie souvent. Donc, c'est pas trop risqué qu'on se réunisse. Bah oui. Bon, et ben voilà, nous arrivons à la fin de la première partie pour Hypersensible. Il y aura une partie 2. Voilà, une partie 2 seulement. Ensuite, nous passerons évidemment à un autre sujet sur la papote. Au plaisir, évidemment, de vous retrouver tous. Surtout, restez vulnérables. Oui, vous ressentez tout trop fort. Et alors, c'est très bon d'être vivant. Accueillez toutes ces émotions Trop forte, on a qu'à vivre avec, créer avec, créer un nouveau monde. On s'en fout, le monde a qu'à s'adapter à nous, les hypersensibles. À tout bientôt, les petits loups.